J'encourage tous ceux qui le peuvent et qui, et qui le veulent à utiliser au maximum les transports en commun quand ça leur est possible. Je m'appelle Pierre Le j'ai 40 ans bientôt et je vous propose de l'accompagnement administratif et juridique au sein de l'association Espace 33 dont je suis le vice-président. Pour aller de chez moi à, à, au bureau à Mérignac par exemple, euh, j'y vais en bus, je n'utilise quasiment pas mon vibus, je préfère laisser ma place à d'autres qui en ont plus besoin. Et généralement ça se passe plutôt bien quand il euh, n'y a pas de, de soucis techniques ou de surcharge voyageurs. Attendez en situation perturbée, mais bah, c'est système d, quoi et euh, le bus et le tram c'est vrai que euh, quand je connais ma ligne euh, j'ai pas besoin de faire attention mais c'est vrai que les statesses vocales m'aident beaucoup aussi parce que souvent quand je prends des lignes que je ne connais pas parfaitement ça m'aide d'avoir le, le nom de l'arrêt quoi ce que j'aime pas c'est euh, peut-être l'influence à l'heure de pointe par exemple bon ça c'est pas c'est pas lié à TBM mais c'est vrai que j'évite certains trajets à l'heure de pointe pour éviter d'être pris dans la foule pas que je sois phobique de la foule mais euh, c'est plus facile pour accéder au, au tramway par exemple quand vous voyez une personne vulnérable, qu'elle soit au fauteuil malvoyante ou bien euh, qu'elle cherche son chemin, n'hésitez pas à aller vers elle. Faites preuve de civisme. Pour les conducteurs, depuis quelques années, j'ai rarement des problèmes. Bon, après, il y a toujours des euh, aléas techniques. Alors, des fois, on peut tomber sur quelqu'un qui se retrouve débuté et qui est désolé. Et parfois, on peut se retrouver face à quelqu'un qui en a cure. Mais surtout, c'est son boulot. Donc, c'est important. Pour conclure, je vais simplement dire que c'est une chance d'avoir la possibilité de voir les l'étranger. En commun, donc j'encourage tous ceux qui le peuvent et qui, et qui le veulent à utiliser, à utiliser au maximum les transports en commun quand ça leur est possible. Parce que c'est quand même une source de liberté, de mouvement.